Voilà, merci à Giovanni. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Par précaution, je vais garder mon masque. Voilà, J'ai le plaisir donc de présenter la synthèse des activités de l'axe de transfert. Comme vous le voyez, on est quatre à piloter cet axe. Il y a Anne-Sophie qui est déjà là. Euh, et deux autres collègues qui n'ont pas pu euh, être en présentiel aujourd'hui. Donc, on est quatre à piloter l'axe transfert. Concernant les forces vives, on est euh, 21 membres euh, de l'axe transfert. Mais comme on peut peut-être le voir aussi pour les autres axes, euh, la, la participation, l'implication à ce stade est, est variable, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres, mais c'est normal, on est en, en phase de, de consolidation. C'est au fur à mesure que, qu vont, euh, que, que, que les personnes vont participer davantage. Alors, concernant euh, le bilan, euh, je vais commencer par rappeler qu'on a eu cinq réunions internes de travail, D'abord, deux réunions entre les responsables de l'Axe euh, qui préparaient notamment la journée qui, qui a eu lieu à l'hôtel de, de la région hein, le 29 juin euh, de cette année. Trois autres réunions avec les membres de l'Axe qui avaient deux objectifs, trois objectifs. Le premier, c'était une prise de contact entre les membres parce que les membres ont été euh, se sont retrouvés dans l'axe sans se connaître. Il fallait d'abord commencer par se connaître. Deuxième objectif, c'était de déterminer le champ d'action de l'axe transfert. Qu'est-ce que nous entendons par l'axe transfert et qu'est-ce qu qu'on pouvait faire Et la troisième activité de ces réunions, c'est la programmation des activités de, de l'axe transfert pour 2023. J'y reviendrai après. Toutes ces réunions, ont permis de, de réaliser un long travail de, de maturation, de conceptualisation, de, de ce qu'est le transfert, et de définir aussi le rôle des membres de, de l'AXE. Alors, les réunions internes ont, ont permis d'abord d'identifier, vous allez voir pourquoi je, je commence par là, d'identifier les notions et les concepts qui tournent autour du, de la notion de, de transfert, c'est-à-dire que les membres de l'AXE définis, définissent euh, le transfert euh, comme mettant en interaction deux entités, une qui serait désignée entre guillemets exportateur et l'autre qui est importateur. Et que euh, la transaction entre ces axes, en fait, entre deux, ces deux entités euh, sur lesquelles je vais revenir, va euh, nécessiter une appropriation, une adaptation, voire un détail de tout le monde, de ce qui est transféré. Le deuxième élément qui s'est dégagé des échanges, nous avons défini les objets qui peuvent être transférés, qui sont transférables. Et là, nous avons vu que les transferts peuvent se faire entre les disciplines, entre les notions et concepts, qu'on peut avoir des normes qui, qui sont transférées, des modèles. Alors, mon collègue a évoqué le, la, la maison de, de l'écrivain. Ça peut être un modèle, mais aussi une institution des outils, des instruments, des dispositifs, des méthodes, des résultats, des pratiques, des expériences, mais aussi des institutions et des contextes. Nous avons aussi identifié les acteurs ou les entités euh, qui sont concernés par euh, le transfert, entre exportateurs et importateurs, entre le français et les langues partenaires, les notions qui ont été forgées en français et qui sont transférées euh, dans d'autres cultures, le transfert entre la recherche et le terrain, le transfert entre la recherche et la formation, le, le, le transfert aussi entre le monde universitaire et le monde socio-économique. Dans euh, les échanges, nous avons euh, identifié que le transfert euh, cache derrière des stratégies de transfert, que, euh, que, que c'est un processus qui est, euh, est pas le moment réfléchi et qui, qui, qui cache les, les stratégies. On va chercher des notions parce qu'il y a un, un, un projet derrière. Et nous avons ajouté vers la fin aussi qu'il peut y avoir des transferts qui sont volontaires et d'autres qui peuvent être contrés. Là, peut-être on peut renouer avec, avec des transferts qui sont, sont passés à, à un certain moment de, de l'histoire. L'autre élément que j'évoquais et qui a fait l'objet des échanges c'est le rôle de l'axe transfert. On, on s'est dit euh, notre axe va mettre en interaction beaucoup d'activités. Quel est notre rôle Et nous avons défini notre rôle comme étant le rôle de catalyseur, c'est-à-dire de catalyseur d'idées, de débats, de susciter des thématiques, mais aussi d'être à, à l'initiative tout en restant à, à l'interface. Les réunions ont permis aussi de dégager les priorités et d'élaborer collectivement le plan d'action pour 2023 que je vais présenter euh, vers la fin. Là, nous aimons bien rappeler ce, ce projet d'Anne-Sophie qui est là, qui, qui montre en fait une un illustration et un phénomène de transfert entre la médecine traditionnelle, les pratiques traditionnelles vers la, la médecine conventionnelle. À, sachant que... Euh, les, les, les pratiques qui ne sont pas formelles peuvent inspirer aussi les pratiques formelles ou conventionnelles. Et, et là, c'est un exemple. Et si on voit peut-être dans d'autres domaines le, le droit coutumier qui peut inspirer le, le droit conventionnel, le droit écrit, on, on peut euh, avoir d'autres situations pour montrer au fait que même le, le transfert va se faire n'est les pas dans un sens unidirectionnel comme, comme on l'a évoqué. Donc, voilà, ça c'est l'exemple que je donnais pour illustrer les, les pratiques de transfert possibles au niveau des, des pratiques ou d'expérience. Pour ce qui est des thématiques qui ont été, euh, sur lesquelles on, on travaille ou on va travailler, euh, la première thématique concerne des enjeux, des défis, et des processus et stratégies de transfert en sciences humaines et sociales. Et il y a un colloque qu'on va organiser là-dessus. À, en termes exploratoires, mais on aimerait bien euh, faire une cartographie de tous les processus, d'ensemble des processus ou des stratégies de transfert dans, le, dans, dans nos, nos différentes universités et, et chez nos, nos partenaires. Deuxième thématique, c'est une thématique aussi qui est liée au projet en cours, c'est l'inclusion scolaire ou socio-professionnelle par l'acculturation à l'écrit en, en contexte trans-européen avec... Euh, la volonté de faire travailler ensemble les, les didacticiens des didacticiens des langues, en langue première, seconde et étrangère, de, de faire travailler à, à dans, son contexte, dans son contexte aussi d'autres disciplines, que ce soit de, de la science, de, de, de la communication et de l'information, que ce soit les, les, les pédagogues aussi, pour construire les, les, les modules et les modèles de, de, de, de formation trans, à, à l'échelle trans européenne Troisième projet euh, ou thématique, c'est le, le, la thématique que j'ai évoquée, qui, qui tourne autour de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle. Enfin, avec nos collègues qui sont euh, qui, juristes, qui sont dans, dans l'axe transfert, qui sont nombreux dans l'axe transfert, c'est les, les recherches en études européennes d'arébica occidentaux. Euh, vous allez voir qu'actuellement, c'est une zone qui nous intéresse, mais pas le choix de D'action. Tout ce qu'on va mettre en place, on l'a compris, euh, va s'inscrire dans une approche qui est à la fois comparatiste et pluridisciplinaire. Donc, on est déjà euh, naturellement, euh, il y a plusieurs disciplines qui sont dans l'axe de transfert, mais aussi, hein, on souhaite, euh, et, et la région l'encourage, à, à travailler à, entre plusieurs disciplines et aussi au-delà même de la région Nouvelle-Aquitaine, même si notre réseau a un ancrage euh, régional. Concernant euh, les, les projets de vulgarisation, là, euh, il y a l'axe transfert qui, qui a été présenté euh, le 29, à la journée du, du 29 juin. Tout, tout le monde a, euh, Voilà, l'autre activité qui a été réalisée euh, et qui associe... Euh, Francophonia, c'est la participation au séminaire de France Balkans qui, qui s'est déroulé à Tirana en novembre et, et qui nous a permis d'entrer de, de, de, en collaboration avec plusieurs partenaires qui vont être des partenaires des, des projets que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons aussi euh, trois communications qui vont être portées par les, les membres du, du réseau Uh, au, au premier symposium de, de la recherche scientifique francophone en Roumanie, qui, qui va s'obtenir du uh, 18 au 19 uh, de ce mois. Et les thématiques qui, vont, qui ont été proposées, c'est le, le premier que j'ai évoqué, l'enjeu, le processus et le défi de, de sciences humaines et, et sociales dans l'espace francophone. La deuxième euh, thématique qui va être abordée avec, euh, dans ce symposium, c'est formé à l'enseignement du français écrit en contexte trans-européen, trans en jeu modèle, pratique innovante. Et puis le, le dernier, euh, la dernière thématique qui, qui, est, qui va être présentée dans ce symposium, c'est la recherche en études européennes dans les cas occidentaux. Le projet euh, sur la formation euh, des enseignants, que j'ai évoqué, va être, déposé, va être déposé comme projet de formation et de recherche par euh, plusieurs partenaires que, que je, je présenterai, l'Université de Bordeaux et d'autres partenaires des de Balkans, l'Université de Tirana, de Novi et de Bucarest, mais aussi euh, on a plusieurs centres qui sont organismes publics et, et associatifs qui sont associés à ce projet. Pour euh, les activités de 2023, euh, l'axe Transfer, transfert euh, compte mettre en place des séminaires de, de, qui sont en format hybride. On a déjà dés désigné de, de responsables de, de ce séminaire et qui vont euh, se tenir une fois tous les deux mois. On va aussi organiser, comme on a vu, que oh, vous allez le voir au fur et à mesure qu'il y a des présentations, qu'il y a des... des des thématiques ou des, non, comment dire, des, des initiatives qui se croisent. Et, et, et j'ai évoqué aussi le fait que notre euh, axe est à interface à, entre plusieurs axes. Nous comptons organiser une journée d'études, interaxe qui va se tenir au, au mois de mai à, à une date entre le 12 et le 10 et le, le 12 mai de cette année. Troisième activité prévue, c'est le colloque sur les problématiques de transfert que j'ai évoquées et qui se tiendra chez nos partenaires à Bucarest en, en, en octobre-novembre 2023. Enfin, on, on, on va déposer aussi un, un projet européen au mois de mars. Alors, pour terminer, euh, comme on nous demande dans cet exercice de, de, de préconisation, on en a quatre. La première, c'est on va travailler à susciter l'implication des membres dans les activités de l'AXE. Deuxième, c'est de continuer à jouer notre rôle d'interface auprès des collègues, auprès des institutions et de maillage et de catalyseurs. Troisième, c'est de développer les partenariats nationaux et internationaux. Enfin, c'est d'être à l'initiative de projets, de publications collectives et de l'organisation euh, de manifestations scientifiques. Je vous remercie pour votre attention.